Oui, donc nous, donc moi je ne suis pas bibliothécaire, mais on s'immisce quand même dans ce pitch pour vous présenter également nos projets. Donc l'Agence régionale pour le livre, donc elle publie un, on publie un certain nombre de ressources tout au long de l'année, des ressources destinées aux professionnels qui sont imprimées ou numériques, donc elles, peuvent, elles ont différents objectifs euh, D'une part, on publie des ressources pour valoriser la création littéraire et éditoriale euh, des professionnels de la région, donc des auteurs et des maisons d'édition. Je vous ai mis sur la slide, par exemple, le livret euh, Littérature et Illustration Jeunesse en Auvergne-Rhône-Alpes, qui présente euh, toutes les nouveautés des auteurs euh, jeunesse euh, de la région. Euh, donc, on, a des, on publie des livrets sur les auteurs de, de jeunesse, de littérature, de bande dessinée. Euh, et puis également, en dessous, la revue, euh, euh, l'image bleue qui s'appelle Incontournable, qui est une revue qu'on publie depuis euh, un an, il me semble, un an et demi, si je ne me trompe pas, c'est le troisième numéro, et qui présente toutes les nouveautés des éditeurs euh, de la région, pas, pas que leurs nouveautés, également leurs fonds, et qui présente aussi euh, leur travail euh, sous, différentes, euh, sous différentes formes. Euh, on publie également des ressources pour favoriser l'interconnaissance et l'interprofession dans la région. Donc là c'est plutôt des ressources en ligne, hein, notamment des cartographies euh, des professionnels de la région ou des annuaires. Euh, des ressources pour euh, l'analyse du secteur de l'économie du livre, tel que le baromètre euh, de l'économie du livre que l'on publie à peu près tous les deux ans euh, et qui présente les données économiques des maisons d'édition et des librairies. Et puis enfin, on publie des ressources plutôt pratiques, pratiques et techniques pour les professionnels, telles que par exemple la ressource sur l'accessibilité numérique qu'on a publiée en 2019 pour donner un peu des clés sur toutes ces questions. Et donc aujourd'hui, moi je voulais vous parler particulièrement d'une ressource qu'on a publiée en fin, fin d'année 2020 euh, qui s'appelle « Médiation numérique en bibliothèque et ailleurs », puisque plein de projets peuvent se monter également ailleurs. Euh, et ce sont donc des fiches pratiques pour imaginer des projets. Donc c'est une publication qui est euh, imprimée. Je ne euh, sais pas si on, je peux montre à la caméra, mais je pourrais la, la montrer après. Un, elle se présente sous forme de, de nuancier, euh, mais elle est également euh, disponible en ligne sur notre site et donc l'idée de cette ressource pratique c'était de présenter plein de d'ateliers de, de médiation numérique autour des cultures numériques euh, sous euh, de, de différentes catégories pour donner des exemples faire émerger des idées et puis permettre aux professionnels d'adapter toutes ces propositions de projets en fonction de leurs envies de, leur, de des thématiques qu'ils traitent de leur territoire euh, L'idée, c'est également de faire le lien entre euh, les professionnels, les médiateurs et puis euh, les acteurs des cultures numériques, notamment euh, euh, les Fab Labs, les, les compagnies d'art numérique, euh, les acteurs de, de l'EMI euh, qui travaillent également dans la région et qui montent euh, aussi des projets qui peuvent intéresser les bibliothèques et qui, euh, et qui produisent énormément de, de ressources. Donc, chaque fiche projet, elle présente euh, une idée de médiation avec un petit descriptif, les objectifs de, ce, de cet atelier, une fiche technique qui va détailler un peu le public visé, les types d'activités, les dépenses, le matériel nécessaire, le temps conseillé, et puis un rapide déroulé type de la médiation avec des ressources complémentaires pour aller plus loin, et puis généralement un contact, donc le contact de la personne qui a proposé cette fiche, puisque donc, nous à l'agence du livre, on n'est on est pas médiateur, c'est vraiment un ensemble de professionnels de la région qui ont mis en avant les projets qu'ils ont pu monter. Donc il y a une trentaine de professionnels qui ont collaboré à cette publication, euh, des bibliothécaires, des artistes numériques, euh, des Fab Labs. Euh, là, par exemple, la fiche qui est présentée « Créer un podcast, faire parler des œuvres d'art », c'est une podcasteuse grenobloise euh, qui a euh, monté ce projet. Donc, cette, euh, euh, Sur la slide, vous pouvez voir euh, le, le, le menu fin, du, du, de, la, de la ressource. Elle se décline sous euh, différentes rubriques. Donc, euh, lecture, écriture et livres numérique, avec une, une sous-partie sur des, des projets plus projets pédagogiques. Euh, la question des nouveaux médias et des médias sociaux. Euh, je prends par exemple euh, la, la fiche, donc le, le, la première fiche, la Tube Box. comprendre le fonctionnement de YouTube. C'est une association euh, de médiation numérique qui s'appelle Fréquence École, qui est basée à Lyon et qui a euh, imaginé un jeu pour les jeunes, pour euh, leur faire comprendre comment fonctionne l'algorithme de YouTube euh, de manière euh, très ludique. Euh, la thématique patrimoine et numérique, euh, que l'on travaille beaucoup à l'agence, puisqu'on coordonne le projet euh, Lecture à Plus autour du patrimoine écrit graphique euh, dans la région et que l'on développe un certain nombre d'expérimentations numériques sur la question. Euh, une rubrique Nouvelle création, Images et Films. Euh, la question du jeu vidéo, euh, une rubrique lab numérique et robotique, et puis une rubrique numérique sans écran. Euh, bien sûr, il y a un certain nombre d'autres médiations proposées dans la ressource qui ne nécessitent pas d'écran, mais euh, on souhaitait euh, mettre tout de même l'accent sur, euh, sur cette euh, possibilité-là. Euh, donc dans cette ressource, il y a également euh, un certain nombre de ressources complémentaires, hein, justement parce qu'on est, est loin d'être les seuls à produire de la ressource. Il y a énormément de matières euh, en ligne ou imprimées sur ces questions-là. Euh, donc, euh, Nous, euh, comme on travaille beaucoup sur la question de, de l'interprofession et du partage entre professionnels, comme avec les pitchs aujourd'hui, euh, on dit toujours que ça ne sert à rien de réinventer la roue quand euh, une bonne idée existe déjà ailleurs et euh, pourquoi pas aller... Euh, euh, piquer les idées euh, des, des, des collègues quand euh, ça a fonctionné. Donc, euh, il y a euh, toute, un, toute une veille sur des ressources en ligne pratiques qui peuvent euh, aider sur les questions des cultures numériques ou de la médiation numérique. Euh, donc, cette ressource, elle est imprimée, euh, mais il y a également un espace numérique qui l'accompagne sur notre site. Euh, avec euh, des contenus complémentaires qui ont pu être proposés par, euh, par ceux qui ont proposé les, les projets, euh, notamment des fiches supports. Euh, par exemple, pour, euh, euh, le, les, la bibliothèque de Lyon a, euh, a, a mis en ligne tous les supports pour euh, euh, faire un tournoi de jeux vidéo, donc avec tous les templates pour faire des poules, euh, etc. Et, euh, et, les, et, et mettre en place toute la, toute, toute la médiation. Euh, il y a également toutes les URL directes, parce que bon, quand on voit une, une publication imprimée, qu'on a une URL à rallonge qui est indiquée en bas de page, ce n'est pas forcément simple d'aller recopier tout le lien. Donc, on peut aller cliquer directement sur l'ensemble des liens, directement sur le site. Euh, voilà. Donc c'est une présentation assez rapide. Euh, L'idée c'est aussi euh, que euh, cet espace ressources euh, il peut permettre euh, d'enrichir hein, cette publication papier. Donc euh, il peut s'enrichir s'enrichir de vos propres ressources, de, de contenus complémentaires que euh, moi je serais euh, tout à fait intéressée de pouvoir euh, ajouter à ces recensements. Euh, si jamais vous souhaitez euh, euh, me signaler d'autres euh, d'autres projets ou d'autres ressources, euh, et puis cette euh, cette publication imprimée, elle, elle présente. Enfin, il y a un certain nombre de thématiques sur les cultures numériques qui, qui ne sont pas abordées ici. Donc, on a eu par exemple la question de la musique qui n'est pas abordée ici. Donc, pourquoi pas imaginer une autre publication, peut-être en 2022 euh, ou, ou plus tard, avec pour compléter un peu toutes les ressources déjà proposées. Donc, généralement, nous, on profite des rendez-vous professionnels que, que l'on organise pour vous mettre à disposition toutes ces ressources en version imprimée. Euh, L'idée de ce Bibiopiche, c'était de aussi pouvoir vous distribuer à, à toutes et à tous euh, la publication. Ce n'est pas le cas, mais si vous souhaitez euh, la recevoir, euh, n'hésitez pas à nous envoyer un, un mail pour l'avoir en, euh, en version imprimée, que ce soit celle-ci ou l'ensemble de, de nos publications. Euh, euh, on envoie euh, tout... Euh, le, plus rapidement possible euh, à, à tous ceux qui le souhaitent, Merci Priscille. Voilà, euh, j'avais un peu raté le chronomètre au, dé au départ. C'est parce que je, je sais pas si c'est une préf Enfin, ouais, non, non, c'est parce que c'était de la maison et j'ai pas j'ai pas noté. Mais là, tu es à 7 minutes euh, 30 dans mon chronomètre. Je pense que ça, ça doit être ouais. 9.30 on, on doit être dans le bon euh, temps. Bah, je, je savais Merci. que je serais un peu plus euh, rapide. Merci beaucoup. Euh, voilà je voulais aussi et bon du coup c'est pas c'est le quart d'heure de l'autopromotion mais comme moi j'ai rien fait je peux dire que c'est vraiment une, une ressource qui est qui est, qui est super d'ailleurs c'est moi qui ai signé l'édito mais en fait c'est même pas moi qui l'ai écrit donc je peux le dire d'autant plus facilement euh, C'est vraiment une ressource qui, a, qui est très demandée, hein. on en a envoyé beaucoup, et euh, Priscille disait, euh, co co construite avec des, des professionnels de la région, mais bien au-delà de la région aussi, hein, de, euh, voire même du, du, de l'étranger, du Luxembourg, il y, a, il y a des contributions de, de plein, de, de, plein de, de professionnels de la médiation numérique. Donc je vous encourage à la regarder, à nous la demander, hein, parce qu'on vous l'envoie, Priscille l'a dit, mais... Euh, J'insiste, on vous envoie tout ce que vous voulez dans les meilleurs délais dans la mesure où euh, voilà, on est au bureau et on peut aller à la poste et euh, comme on est tous plus ou moins en télétravail, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais n'hésitez pas, on serait venu à, à la médiathèque à, avec, avec des cartons. Euh, on ne l'a pas fait, mais euh, on peut aussi d'ailleurs envoyer en nombre à la médiathèque si vous le, euh, si vous le souhaitez. N'hésitez pas, et c'est vrai que cette publication numérique, c'est un vrai succès. Euh, voilà, je pense qu'il faudra euh, effectivement euh, envisager une, une réédition, une réimpression euh, voilà